Le Master Management Global a été créé il y a une, presque une trentaine d'années, dès le départ en partenariat entre deux établissements très complémentaires, d'un côté l'Université Paris Dauphine et de l'autre le groupe Ségos. La volonté qui nous a animés à ce démarrage a été de proposer à nos étudiants les apports de ces deux organisations et leur complémentarité, à savoir une approche plus académique pour Dauphine et une approche plus pragmatique et opérationnelle par la Segos. Si aujourd'hui ce partenariat se prolonge et perdure, c'est bien que les deux partenaires, mais également avant tout nos étudiants, ont trouvé un sens et un intérêt à cette collaboration.